Oui, je sais. Je sais que tu te demandes comment vais-je m'en sortir. Je sais qu'en tu réel le doute. Et tu doutes de plus en plus. Car c'est déjà la veille de ton examen. Tu penses plus à ton échec à ta réussite. Parce que tu manques tes confiances en toi. Parce que tu as laissé la peur. La peur de l'échec te dominer. Ta confiance se meurt. Laisse-moi te rappeler une chose. Une chose que tu as oubliée. Ton examen n'est pas là pour nourrir tes angoisses ou ton stress. Il est là. Pour te donner une opportunité, l'opportunité de franchir un pas vers ton rêve, l'occasion d'accomplir quelque chose de grand, quelque chose d'inattendu. Alors relève la tête. Il faut que de chance qu'il y a là-dedans, car tout n'est pas fini. Tu peux encore réussir ton examen. Tu sais déjà lire et écrire. Tu as tous les éléments de base qu'il te faut pour réussir et réaliser tes rêves. Germain, le fondateur d'Alibaba a échoué trois fois au test d'entrée au lycée, puis deux fois à celui de l'université. Il s'est fait recaler dix fois au concours d'entrée à Harvard. Mais il n'a jamais cessé d'apprendre. Alors dis-moi pourquoi tu as retiré maintenant Pourquoi tu te découragerais alors que ceux qui ont réussi te montrent l'exemple Apprends à apprendre de tes échecs, tout ce temps que tu as passé à t'amuser, à te divertir, c'est du passé maintenant, l'échec est un apprentissage, alors apprends à apprendre, c'est cela qui va te donner les moyens d'améliorer tes compétences, c'est aussi qui va te permettre de devenir la meilleure version de toi-même, alors apprends à apprendre, c'est ce qui va te permettre de réussir ta vie, ton examen. C'est juste un exercice. La réelle épreuve, elle est en dehors de l'école. Elle est dans la vie de tous les jours. Et ceux qui gagnent, ce sont ceux qui continuent d'apprendre. Ceux qui croient à leur réussite. C'est ce que tu n'étudies pas pour réussir ton examen. Tu étudies pour réussir ta vie. Tu étudies pour réussir. Si tu te sens motivé par cette vidéo, alors aime, partage et surtout abonne-toi. Nous formons une communauté de personnes qui veulent réussir et accomplir leur rêve. Rendez-vous au sommet.